Salam alaikum, euh, je me présente, Mekhamania, l'un des administrateurs et animateurs de la page Open Hardware Algérie. Ce que je vais faire aujourd'hui avec cette vidéo, c'est vous présenter la carte Arduino Uno, qu'on vient juste d'avoir. Cette description portera sur, une, sur la composition globale de la carte, puis un test de mise en marche. Comme vous pouvez le voir, la carte est livrée dans un, euh, dans un paquet antistatique, un sac antistatique. Allez. Concernant les dimensions de la carte, comme vous pouvez le voir, si je fais une comparaison avec un ticket du métro d'Alger, la carte est plus petite que le ticket lui-même. Elle a la même largeur, mais euh, elle est plus compacte. Elle a pas la même, elle est plus petite en, en longueur. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur cette animation 3D, notre carte se présente comme suit. Alors nous avons notre microcontrôleur AT Mega 328. Nous avons aussi une alimentation 9 v qui est 7 à 12 v maximum. Et un connecteur de type B USB qui peut servir d'alimentation nos entrées sorties analogiques avec quelques connexions Power pour alimenter des composants nous avons 14 entrées sorties numériques programmables une LED L qui est connectée à la branche 13 TX et RX qui nous donne des informations sur la communication et transfert de données et aussi un bouton recette qui nous permet de remettre à zéro notre programme voilà, on se retrouve sur le, notre bureau. Là, c'est l'atelier Arduino. Ici, on a l'éditeur où on peut rédiger notre programme en langage C. Là, on a le, bit, le bouton de vérification qui fait une compilation bien, afin de vérifier notre code avant de le téléverser. Parce que ça, c'est une version française, francisée. Alors, on dit téléverser et, ne pas, et non pas télécharger, voilà. Ça, c'est pour créer une nouvelle fenêtre, voilà. Là, c'est pour ouvrir un programme et là, c'est pour l'enregistrer. On a cette petite barre en noir, voilà, euh, qui va nous indiquer euh, le bon fonctionnement ou pas de notre programme. Il nous donnera quelques indications pour le débugage. On a une barre de menu assez simple, intuitive fichier, enregistrer, fermer, téléverser un programme. Hein. Édition, croquis, outils. La première, alors, qu'est-ce qu'on va faire Premièrement, notre programme SOS. Mais là, on veut tester notre carte. Alors, on part directement dans exemple. Là, on a un ensemble de programmes qui sont pré-enregistrés, qui nous permettent de tester la globalité des fonctionnalités possibles ou imaginables sur notre carte. Mais ça reste des tests basiques. Donc, euh, ce ne pas des tests poussés. La carte est fournie avec ce programme préenregistré, pré-téléversé, qui est Blink. Alors, on charge le programme Blink. Il nous ouvre une nouvelle fenêtre. La première, on n'en a plus besoin. On la ferme. Voilà, notre programme Blink euh, utilise euh, la LED 13, qui est branchée avec euh, la broche 13 sur la carte. Là, on a une initialisation en Output de cette LED. Et là, qu'est-ce qu'on fait On l'allume, on attend une seconde, on l'éteint et on attend une seconde. C'est assez basique, mais c'est suffisant pour tester notre carte. Alors, première chose à faire, il faut choisir le type de carte. On part ici, alors comme vous pouvez voir, il y a une grande diversité de cartes fournies par euh, Arduino. On clique sur Arduino Uno, et puis on choisit le port série. Bon vous pouvez voir que je suis sur, euh, puisque je suis sur Linux, alors euh, le port série est assez compliqué ici, mais euh, sur Windows euh, c'est directement comme 3 ou 4. Euh, c'est assez simple. On peut utiliser un, programme, un programmateur AVR. Ce n'est pas notre cas, là on va utiliser directement notre port série. Voilà. Et je viens ici et je clique sur téléverser. Voilà. On a ici la compilation du croquis qui commence. Voilà. Ça nous affiche taille du croquis. OK. Et puis téléversement terminé. Si on revient sur la carte. Alors après le téléversement de notre programme Blink sur notre carte. On a dès le branchement de l'alimentation qui est fournie par le câble USB, dans notre cas. La LED verte qui s'allume, qui nous indique la présence du courant. Et la LED L, qui est connectée directement à la broche 13 de notre carte, nous donne l'exécution de notre programme. Elle clignote à intervalles réguliers d'une seconde. Elle s'allume une seconde et un une seconde. Comme ça, on a pu vérifier que notre carte était valide et qu'elle marchait bien. Euh, je vous dis à une autre vidéo. Prochainement, on va essayer de faire une série de vidéos sur les applications possibles, qu'on peut faire avec cette carte Arduino, quelques expérimentations, quelques tests aussi, comment la programmer, et je vous dis alors à la prochaine, Inch'Allah.